Ce que je suis venu faire ici, ramener tout ce qu'on a de bon en Guadeloupe et faire découvrir avec le soleil dans nos cœurs. Ça prouve qu'il y a de la qualité dedans. Je sais que les hommes qui sont autour de l'agriculture se donnent, nous, nous travaillons ensemble pour pouvoir euh, euh, permettre à notre agriculture d'avancer. Nous accompagnons la chambre d'agriculture qui forme les futurs agriculteurs les, nous espérons que demain les, la plupart des communes auront la possibilité de prendre des jeunes en contrat d'apprentissage, des jeunes qui sortent de la chambre d'agriculture pour permettre à ces jeunes de devenir demain des chefs d'entreprise. La Région, effectivement, finance une partie euh, du stand, pas négligeable, parce que pour nous, c'est difficile de faire euh, voyager nos produits. Donc sans eux, on n'aurait pas pu faire ce salon. La Région Guadeloupe nous a permis d'avoir un stand euh, à moindre coût. J'ai remis ma médaille d'or en jeu sur la vanille. Ça, ça nous a aidé aussi à acquérir de la crédibilité auprès euh, des institutions, mais aussi auprès des autres producteurs de vanille. Parce que la vanille de Guadeloupe n'avait pas plus de réputation que ça. Maintenant, si. On est très content d'être sur le salon de l'agriculture. On a été bien accompagné par la région Guadeloupe qui nous a bien installés. on est bien en place et ça se passe très très bien. Ça fait plaisir de devant du monde après la crise, on est très contents. Nous avons essayé de, de mettre la Guadeloupe en bocal, donc on a fait un, un regroupement d'épices que nous avons fumé, séché et mixé pour apporter en fait le, la petite touche soleil du pays Guadeloupe. La région nous a vraiment suivi et ça nous en sommes très reconnaissants. Nous devons pouvoir euh, produire d'une manière beaucoup plus moderne avec des techniques et des méthodes culturelles plus, euh, plus avantageuses pour nous permettre eh bien, tout simplement de baisser nos coûts de production et d'être plus apportés, donc que nos produits soient plus apportés du panier de la ménagère.